Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, c'est une petite vidéo rapide, c'est pas une intervention. Euh, Aujourd'hui, je vais faire une petite surprise à un abonné, un enfant de 11 ans qui s'appelle Jason. Euh, voilà, c'est sa maman qui m'a appelé, c'est son anniversaire donc je vais aller le voir. Euh, on va voir, on va aller chez lui. Je vais toquer à la porte et on va voir ce qui, ce qui va se passer, s'il va être content ou pas. Apparemment il est fan de Dédé Frelon. Donc c'est rare, c'est bizarre pour moi parce que moi je suis un chasseur de frelons. Hein. Je ne suis pas un vrai youtubeur, hein. je ne suis pas ici ou quoi. Mais voilà, donc c'est drôle. Il habitait pas loin de chez moi il y a 5 minutes en voiture. Donc c'est pour ça que je le fais. Je ne peux pas le faire à tout le monde, bien sûr. Hein. Mais on va voir. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Oh, oh, oh, oh. Allez, on vient d'arriver, on va aller voir ça, ça va être la surprise. Bon. Wow. Bonjour C'est toi, tu Oui. Ouais. <rire> Ça, Ça va anniversaire. Oui. Merci Oui Merci, je t'emmène donné un petit cadeau. Merci. Tu a pas grand-chose, Merci. il y a... Merci. Bonjour. Bonjour Ça va les enfants Oui ouais. Allez, je te laisse. Tu me présentes ta chambre oui. Ah, c'est bien ta chambre oui. Ah oui. le capsules. Oui. Ah, tu le retrouveras. Bon, oui. je te laisse bah, ouvrir ton petit cadeau Oui. Il n'y a pas de Oui. Si tu veux. Oui. C'est une, une des photos que je préfère. Ah c'est toi et... ton fils Non, tu, tu le connais pas Il est plus connu que moi ça sur YouTube. Et c'est Thibault Inchef. Tu connais pas Ah c'est plus connu que Thibault Voilà, En fait c'est ah oui. un gros youtubeur où j'ai fait une vidéo avec lui donc je suis, je suis très fier d'avoir fait une vidéo avec lui en fait. Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo courte, euh, invitée par la maman de Jason pour son anniversaire. Ça m'a fait plaisir de voir cette petite famille. C'était pas loin de la maison, je peux pas faire ça à tout le monde, ça c'est sûr. Mais ça m'a fait plaisir. C'était hyper sympa. J'ai passé un super moment. Euh, voilà, donc euh, ben, je voulais vous le partager avec vous. Euh, voilà, ça fait drôle pour moi d'être entre euh, guillemets une star. <rire> je suis pas du tout une star. Je suis un chasseur de frelons. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Surtout pour des enfants. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Un petit commentaire, un petit like et je vous dis à très bientôt les gars. Wow, et pas abonné à Dédé Frelant Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah